rester longtemps au Mexique Au Mexique on est resté deux ans et demi. Donc on est parti, c'est pas le cas de quoi trouvé un travail, mon mari. Et puis euh, on est resté, on a habité dans la capitale en fait. Et le Mexique c'est mon deuxième pays maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Euh, après c'est difficile à expliquer pourquoi. Parce que quand on dit le Mexique à des Français, ça fait pas forcément rêver en fait. Parce qu'on pense beaucoup en France à l'insécurité, le narcotrafic, etc. Je te donne un exemple tout bête. Je m'imagine pas vivre à Paris, mais j'ai vécu à Mexico C'est 25 millions d'habitants. Ça paraît complètement absurde en fait. Bah non, en fait, j'habitais à Mexico, j'ai adoré. Euh, parce qu'à Mexico, j'habitais dans un petit quartier, je connaissais tous les commerçants. C'était génial quoi, enfin, c'était vraiment la maison quoi. Quand je suis rentrée en France, ça fait un an hein, que je suis en France. Quand je suis rentrée en France, il y a plein de moments où... Euh... Pareil, je te donne des exemples. Hein. Euh, où tu sors du métro en France et puis là tu te prépares parce que tu as l'habitude mexicaine, tu vas sortir de la bouche du métro, il bah, va y a avoir plein de bruit parce qu'il y a plein de vendeurs, etc. Et puis là tu sors à Lyon, puis en fait il n'y a aucun bruit. Et là tu te dis ah oui, je suis plus à Mexico en fait. Donc c'est plein de choses comme ça en fait, ce qui manque du Mexique c'est vraiment la vie dans la rue en fait. La France, j'aime beaucoup la France, on oublie, mais euh... parfois c'est trop calme en fait. Tout le monde, bon après il y a l'hiver en France, alors forcément tu es plus à la maison l'hiver, etc. Mais c'est vraiment ça ce qui me manque du Mexique, c'est la vie dans la rue. Les gens se parlent, ça a beau être immense, ça n'a rien à voir avec le contact que tu peux avoir avec les gens en France. Et depuis que je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'ai gardé des choses, je pense, du Mexique. Notamment, tu vois, je me rends compte que dans les bus, si quelqu'un pose une question, ils vont très souvent venir vers moi parce que je pense que je suis restée moins fermée. Enfin, j'ai pas repris l'habitude encore complètement l'habitude française. Genre, attention, je suis dans un bus, je parle à personne. Parce qu'au Mexique, ben, après il faut savoir qu'à Mexico, on me parlait aussi très facilement, parce que je suis grande, je suis blanche et je détonne le paysage en fait. Ouais. Et euh, très souvent, il y avait des, des petits lieux qui venaient noir en disant Ah mais vous venez d'où euh, etc. Et c'est juste chouette en fait de rencontrer mmh. des gens tout le temps. Euh... Et c'est encore des choses qui m'arrivent aujourd'hui en France parce que je pense que j'ai gardé cette attitude d'être plus ouverte en tout cas. De regarder les gens, de ouais. leur sourire aussi peut-être ouais. Je regarde beaucoup les gens, mais ça peut être un handicap en France. Franchement, il y a des fois, je regarde des gens dans le métro, je me dis ah « là, mais arrête, ils vont croire que tu les agresses mm ». -hmm. Et en même temps, je n'ai pas envie d'arrêter parce que, que j'aime bien rencontrer des gens en fait, surtout. Donc voilà, Donc, le Mexique me manque beaucoup en, en fait. J'aime vraiment ce pays et euh, j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner... Euh pour y vivre en fait. C'est très bizarre, hein. je sais que je suis française, que quand je suis au Mexique, ma culture française parfois, enfin, me manque vachement. Ouais. Mais euh, en même temps, quand je suis en France, euh, la culture mexicaine me manque. Donc, euh, c'est bizarre. Il n'y a pas des choses qui te pèsent au Mexique Genre le bruit, à certains moments, tu as envie de plus de calme ou quelque chose comme ça bah, Si, et bah, parfois Mexico c'est super fatigant en fait, parce que c'est toujours beaucoup de gens, partout, euh, mais ça n'a jamais été angoissant pour moi, en fait. euh, Après, ce qui peut me peser au Mexique... Effectivement, au début, je te parlais de l'insécurité. Euh, et effectivement, au Mexique, moi, j'avais quelques règles de sécurité que je n'ai pas en France. Par exemple, je ne partais pas avec ma carte bancaire quand j'avais de l'argent sur ma carte bancaire. En France, j'ai toujours ma carte bancaire sur moi. Alors, ça peut m'arriver de me la faire piquer ici, en France, hein. ça arrive. Mais il euh, y a des choses auxquelles je faisais plus attention étant en Mexique. Parce que aussi il y a ce climat là, les gens te disent, hein, fais attention, euh, ce que j'entends moi en France je crois. Et puis au Mexique j'ai aussi vécu deux tremblements de terre, mm -hmm. dont un très très gros, où j'ai eu très très peur. <rire> j'ai vraiment cru que j'allais y passer, il était à, à plus de 7. J'étais dans mon appartement, c'était horrible parce que bah, t'as l'impression un à moment que bah, tu contrôles rien en fait. C'est le cas, hein, tu contrôles rien du tout. Donc il y a tout, tout ça en fait, c'est que ton environnement est complètement différent, il y a des choses que tu maîtrises pas. Alors après je dis pas qu'un tremblement de terre en France, ça peut pas arriver, mais on est quand même moins sujet à ça. Au mm -hmm. Mexique, ça bouge tout le temps en fait. Euh, donc c'est des choses tu te dis, ah, il ouais, faut quand même être un peu barré pour se dire, euh, ouais, je veux vivre à Mexico, 25 millions d'habitants, euh, il y a une pollution quand même assez incroyable, mais il y a une douceur de vivre qui est difficile à expliquer aussi en fait. C'est mm -hmm. vraiment ça je crois que je suis tombée amoureuse du Mexique en fait. <rire> et si tu y retournes, tu penses que tu retourneras à Mexico ou dans une autre ville éventuellement On pense peut-être à retourner dans une autre ville justement pour mm. être un peu plus en accord avec ce qu'on se dit d'un côté, parce que d'un côté on essaye de bien manger, mm. de ne pas acheter des choses euh, industrielles, etc. Et après tu vis dans, la, dans une des villes les plus polluées du monde, donc mm. ça paraît pas logique. Donc... On se dit, on pourrait peut-être trouver une médiation, aller vivre par exemple à Puebla, qui est à deux heures de Mexico. Et en même temps, on essaye de trouver une ville qui serait un peu la médiation, où il y aurait quand même euh, tout, toute cette ambiance culturelle. Parce qu'au Mexico, il y a des musées, il y a, il y a toujours quelque chose qui se passe en fait. Et Puebla, on dit que ça serait peut-être une médiation. En fait, entre, euh, je ne suis pas dans la capitale, en même temps, je suis pas très loin, je peux aller y passer le week-end. Et Puebla, Puebla, il y a aussi beaucoup de choses culturelles en fait, qui se passent. Donc, euh, donc voilà. Peut-être que si on arrive à construire un projet, euh, je dis « on » parce que je ne suis pas toute seule, je vis avec quelqu'un, mais on arrive à construire un projet pour retourner au Mexique euh, dans quelques années, on repartira. Je te le souhaite. Merci. <rire>